Et bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui euh, au lac de Cécelès. Un tout petit lac extrêmement mignon avec le pic Saint-Loup, je sais pas si vous le voyez. Voilà, il dépasse un tout petit peu là derrière les arbres. Je suis en train de préparer une trace pour mon fils, pour une future balade. Et du coup, je me suis dit que passer par ici était une excellente idée, <rire> ce que je confirme. Et je vais longer le lac en fait. Je pense que ça va faire des belles images et en tout cas une balade sympa pour moi au pire. <rire> Allez, c'est parti. Ah, il est sympa, waouh, il me dit que ça c'est un segment vert, côté pente, alors non, c'est au moins jaune, mais euh, surtout il, il, je sors d'un segment jaune, qui était euh, beaucoup moins raide, alors est-ce que c'est le lag, peut-être, oh pétard, putain et ça continue, ah. Je me suis fait mal dans cette montée, après il y a déjà une amorce de jolis paysages, c'est cool J'ai honte, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est une église, c'est un château, c'est un point de vue Ah c'est raide On va essayer. Oh oui Ouh miam miam miam ouais, J'arrive chez des gens Bonjour Ah ils sont pas dangereux ça va <rire> borderline, borderline pied à terre mais ça passe, tiens je suis jamais passé par là normalement c'est à gauche moi, mais aujourd'hui je suis d'humeur euh, à aller regarder un petit peu plus loin que d'habitude, tout petit peu, ah bah d'accord, ça n'aura pas été un gros, euh, une grosse exploration, hein. je me rends compte qu'il y a un petit single que j'avais jamais vu qui est bien caché, je vais faire un petit détour pour essayer de voir quel tronche il a, oh mais que découvre je. C'est pas du tout du tout la balade que j'avais prêt de faire. Voilà. Pas obligé de suivre les sentiers de la Allez, cette balade devient officiellement une explo. Ah ben non. Route. Merde. Donc je me reprends le single. Alors regarde. Voilà. Ouais, les gens en VTT ils doivent se marrer en regardant ça bah ouais mais moi ça m'amuse de ouf j'en ai fait un hein, du VTT tout suspendu ouais. c'est moins mon truc ça c'est le VTT de quand j'étais petit avec ouais, pas de soucis des bons pneus Bon, j'ai essayé d'écrocher l'avant bon allez voilà on arrête les on est rentré vivant pour manger voilà, là, il y a fait des trucs comme ça là c'est un moyen de se taper avec gueule si on va à, à 50 pareil là regardez comme c'est faut bien se mettre sur l'arrière faut les voir euh, surtout pas se faire surprendre par des trucs comme ça à haute vitesse c'est rarement le moyen de faire un vol planer d'habitude il y a des taureaux là mais là il n'y en a pas alors on se casse je voulais vraiment filmer les deux chars ça a l'air d'être plutôt la belle vie pour eux Sa loup et son pote Lortus juste derrière moi. Ouais, c'était couillu là ce que j'ai fait, mais je voulais m'éviter d'avoir à trop mouliner pour remonter. Alors, j'aime pas les barrières, sauf celles qui me protègent des chiens, vous voyez. Allez, route de Cécélès, on va aller au lac. D'ailleurs, on va longer le lac de Cécélès. Ça va être très joli ça. Alors ah, c'est vraiment, c'est taillé au millimètre pour que euh, le vélo qui passe, là, il s'arrache le bras. Quel enfer Allez, là, ça monte. Ah, vraiment, ça va être ouais, c'est ça. J'essaye de suivre la trace que je me suis faite sur Komoot, qui emprunte des, des chemins de passage. Et en fait, cet établissement au bord du lac de Cécélès semble avoir privatisé ce chemin ou en tout cas pour l'instant c'est l'impression, c'est la compréhension que j'ai du terrain puisqu'il n'y a absolument aucun moyen de rejoindre le chemin qui est là-bas vous voyez, ça, ça n'est pas praticable et il y avait un chemin derrière, mais il y a maintenant une bâtisse euh, qui sert des cocktails très chers à des gens sur des chaises longues, en bois, devant le lac alors c'est très bien, hein, je ne suis pas là pour détruire le capitalisme, encore que <rire> ne me tentez pas comme le GPS m'indique qu'il faille traverser le bâtiment j'ai décidé d'essayer de traverser le bâtiment. que les mecs ont construit par lounge et du chemin ça grimpe être... Oh, le plateau de 42 à l'arrière, c'est bien cool quand même. Voilà. Ça monte un peu, mais c'est magnifique. Les barrières, qu'est-ce qu'ils ont avec ça quoi Il y a quand même un cas d'utilisation, c'est quand ils font pêtre les taureaux. Ça m'est arrivé une fois. Je suis arrivé parmi les taureaux et j'avais effectivement passé une sacrée barrière. Quand vous faites pète des taureaux, c'est bien normal d'essayer de limiter l'accès aux taureaux par le grand public. trop vous savez, au bout d'un moment, même plus attention. Que du métro et Roltais, tout le petit pétard devant. Ah oui. Ouh. Ah ça, ça c'est du pétard. Ah, C'est du pétard, mais pas anesthésien. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi je m'impose ça, s'il vous plaît. Quand je vois la caillasse en temps, là. Ah, non, non, non, non. Ça glisse trop. Ça fait longtemps. Même les pieds glissent sur cette caillasse meuble. Il n'y a pas de honte hein, à poser pied et à pousser. Jamais, jamais, jamais de honte. Et en fait, je réalise que je suis au milieu d'arbres qui ont brûlé en fait. Et c'est tout cramé. Et euh, le contraste est assez flippant en fait. Euh, Il ouais, y a un paysage qui est magnifique d'un côté quoi. Qui a l'air luxuriant euh, de loin. Et qui quand on zoome à certains endroits euh, l'est beaucoup moins. Les Vendredis Philosophie de Nico. La barrière, elle a brûlé quoi. ça Sacré incendie ici en fait. Si vous voulez les arbres derrière. Il gravel quoi. C'est pas du Donil mais ça descend et c'est fait en gravel. Voilà, c'est parti mon kiki. Oh, c'est cool ça. J'ai les épaules, les cervicales. Ah, le 2000 gravel là, ça m'a tué Sur nos îles, que vous connaissez si vous suivez la chaîne, est le pêche des Mourgues. ça va être compliqué ça ça, ça va être compliqué ouais on tente mais franchement c'est oh. oh. passé allez à la spi. envie De rester à bouffer son foin, petite conclusion bah, j'ai pu tester la trace que j'allais faire faire à mon fils avant qu'il la fasse et donc découvre en même temps que moi certains passages un peu un peu ricrac. Hein, faut appeler un chat un chat, donc du coup, je vais adapter. C'est vachement intéressant d'aller euh, faire la trace soi-même avant de la proposer aux autres. Ça a l'air d'être une évidence, hein, mais on est tous feignants, Moi, le premier, que vous dire de plus Je vais vous dire de faire du vélo. J'arrête de dire payer les impôts parce que ça n'a aucun sens. Enfin, il faut payer les impôts, hein, c'est pas ça que je dis. Et puis, bah, je vous souhaite euh, plein de belles choses. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao